Salut les pépiniers, salut les planteuses et les planteurs d'arbres, c'est Sébastien. Je vous fais une petite vidéo euh, hors cadre du dimanche, de la vidéo du dimanche, pour vous parler de deux, trois petites choses. Bon, là je suis lundi matin, on est lundi matin. Euh, le lundi matin en général c'est principalement, parce que je le fais également tous les soirs quasiment de la semaine, mais principalement la journée, la matinée où je fais ma paperasse. Donc, euh, mon suivi informatique, j'essaie de prendre tous les mails euh, que j'ai pas pu répondre. Et puis, je fais tout ce suivi, je prépare euh, les bons de commande, euh, etc., etc. Donc, ça, c'est le lundi matin. Donc Je vous expliquerai un jour, pour ceux que ça intéresse, hein, un petit peu comment je m'organise au niveau informatique, hein, euh, si vous voulez, pour, pour gérer tout ça, mais c'est pas la question du jour. Aujourd'hui, j'ai deux, trois petits trucs à vous dire par rapport à euh, les derniers jours, notamment. Et à ce que je prévois de vous proposer là tout de suite, maintenant, si ça vous intéresse. quoi. Alors vous êtes très nombreux quand même, enfin en tout cas par rapport à mon échelle, à m'avoir demandé, à avoir réagi en fait sur les vidéos où vous me voyez faire des boutures et que, que je vous dis que si ça vous intéresse, ben, vous me contactez. Et donc ben, vous êtes nombreux effectivement à me contacter au niveau des boutures. Euh, alors sachez que j'ai pas du tout un stock euh, immense, hein. euh, je prévoyais même pas en fait de faire autant de, de boutures cette année. J'en avais eu quelques demandes euh, de, de quelques collègues proches, quelques pépiniéristes proches, et euh, bah, je ne pensais pas forcément en avoir autant de demandes en en parlant dans les vidéos. Donc de, bon, Merci hein, cela dit, hein, je ne vais pas me plaindre du tout de ça, c'est juste que ça me demande pas mal de temps à tout gérer et donc je ne peux pas vous répondre toujours tout de suite. Donc, en fait, je vous réponds au fur et à mesure que vous me demandez pour savoir s'il y a du stock. Je me rends compte même que j'ai refusé peut-être un petit peu tôt à certains d'entre vous, donc je vais reprendre les mails pour vous recontacter entre temps. Euh, mais néanmoins, mon stock s'épuise quand même très très vite, il hein. ne faut pas rêver, il ne va pas y en avoir pour tout le monde, ça c'est clair. Et donc, pour toutes les dernières demandes, je suis désolé, mais à mon avis, ça va être très compliqué de, de vous proposer grand chose. Dans tous les cas, je, à chaque fois que je prépare donc euh, des commandes et qui sont envoyées au fur et à mesure, je refais le compte de mes stocks au fur et à mesure pour recontacter en fond, voilà, au fur et à mesure des, des mails que vous m'avez envoyés. Donc euh, en gros, euh, si vous voyez cette vidéo, inutile de m'en demander plus, j'ai déjà, voilà, vous êtes déjà trop nombreux à m'avoir demandé, et là je sais que déjà tout le monde n'aura pas. Voilà. Euh, mais merci cela dit quand même pour vos demandes. Euh, ça m'encourage potentiellement à essayer peut-être d'en de, proposer un peu plus euh, dans les années à venir. Deuxième chose euh, qui du coup peut aller un petit peu en continu de ça, c'est que bah, voilà, comme j'ai pris maintenant cette habitude d'envoyer pas mal de colis, euh, je commence à être un petit peu rodé sur l'envoi de colis en bouture. Et donc, euh, et comme on, on me l'a demandé également, euh, j'envisage d'envoyer des colis de plan. Voilà. Mais alors attention, il y aura certaines limites dans ce que j'enverrai. Et donc, euh, c'est à vous de me dire si ça peut vous intéresser que je propose ça. Alors, l'idée, ça va être tout simple, c'est donc des plants de petits fruits déjà. Donc, ça va être du cassissier, du casseier, du goji, de la groseille à macro, euh, quelques murs sans épines qui me restent, des groseilles à grappes aussi, et du sol osier. Voilà. Donc, en gros, les plants d'arbustes, quoi. OK Pas les arbres. Les arbres, je ne les enverrai pas. Euh, de toute façon, il ne m'en reste pas non plus des masses. Donc, l'idée, c'est de vous proposer des lots. Euh, soit tout fait euh, avec un mixte par exemple, bon, alors, tout est possible. bon Ça peut être évidemment euh, euh, à la carte, euh, par contre, ça sera limité en quantité par colis parce que je vais faire que de l'envoi Colissimo en fait. Pourquoi Colissimo Alors, c'est cher, je suis d'accord, mais l'avantage c'est que je suis garanti que ça va arriver assez rapidement par rapport à tous les autres transporteurs et je suis garanti que ça arrive en plus. Euh, déjà parce que je peux, à chaque fois, je mets pour ceux qui ont reçu des boutures, je mets toujours un. Euh, une assurance en cas de pépins, parce qu'en fait, les peu de colis que j'ai envoyés euh, dernièrement, en début de saison notamment, il euh, bah, y a eu des pépins, voilà. Et transporteur euh, Colissimo pour l'instant, ça marche très bien et je lui fais confiance, alors certes c'est un peu cher, et donc par rapport à ça en fait, je vais essayer de voir combien je peux mettre au maximum de plants dans un colis, en quantité, et euh, parce que je suis limité à 30 kg déjà, ça c'est la première chose, je suis limité en volume également, euh, de, de taille de carton, donc j'ai de quoi faire des essais là. Mais je pense que ça tournera autour des 40-45 plans maximum, peut-être moins. Hein. Euh, donc je vais essayer d'en mettre peut-être même encore plus, hein, peut-être 60. Et donc l'idée c'est de savoir si vous, ça peut vous intéresser, sachant que donc, les plans, c'est du plan racine nu, hein, de jeunes plans fruitiers ou saules ou, ou, ou, ou choses comme ça. Euh, l'idée c'est de pouvoir vous en proposer donc, euh, ben, en France, voilà. et pas uniquement pour les bretons je ferai hyper attention par contre aux périodes d'envoi c'est à dire je vais éviter les périodes de gel donc ça sera peut-être pas tout de suite tout de suite puisque ça gèle en ce moment mais en tout cas sachez que 10 plans donc pareil que pour les boutures 10 plans euh, à partir de 10 plans peu importe ça sera tout confondu cette fois ci euh, je ferai 10% de remise donc euh, avec des plans à autour de 6 7 euros vous voyez que vous arrivez tout de suite à, à économiser une partie du prix du colis et puis à partir de 25 plans et donc j'essaierai d'avoir des des quantitatifs dans les colis de minimum 25 plans pour que ce soit intéressant pour vous ben ça fait 20% de remise donc 25 euh, comment dire 20% de remise sur 25 plans à 6 euros de minimum ça vous rembourse le colis euh, qui est à 35 euros du coup parce qu'il sera à 35 euros hein, à mon avis sans, sans trop de, de problèmes ça sera la limite max du colis simon voilà si ça vous intéresse du coup bah ben, vous me le dites éventuellement en commentaire pour voilà et peut-être encourager aussi les gens euh, qui lisent les commentaires à, à faire comme vous euh, mais autrement vous me l'envoyez par mail prod vous m'envoyez vos demandes j'ai pas mal de stock donc euh, le stock si vous voulez avoir la visu vous pouvez aller directement sur mon site internet où je mets à jour Troisième chose, je fais euh, toujours pas mal de greffoirs, puisqu'on m'en demande toujours euh, pas mal. Merci beaucoup à ceux qui m'en demandent. Euh, je suis juste un peu limité par euh, la disponibilité de couteaux que je peux acheter sur, sur, sur des sites de vente de, de couteaux. Donc pour achat d'opinel, c'est un peu dur d'en trouver en fait. Donc pour l'instant, ça va à peu près, mais sachez quand même qu'il y a un petit peu de... C'est pas facile à les trouver, ces couteaux opinel euh, numéro 8, euh, inox ou carbone. Euh, carbone, j'en trouve même très pas, très très très, très peu. J'en ai réussi à en avoir quelques-uns à une époque. Je vous encourage plutôt à prendre de l'inox. Pour les greffoirs, c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, donc voilà, ça c'était pour la petite info. Donc n'hésitez pas à continuer de m'en commander. Surtout que je vois très bien sur les visus de la chaîne que la vidéo sur la greffe de printemps sur table, ma grosse vidéo euh, de greffe à l'anglaise compliquée, ça monte les vues, là il y, y a de plus en plus de vues, on sent que tout le monde est au taquet pour la période de greffe donc ben bah, voilà si vous voulez profiter euh, en même temps d'avoir un, un petit greffoir pas cher et de me soutenir en passant profitez-en, pour l'instant je peux vous en faire petite dernière chose, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos depuis le mois d'octobre ou, ou novembre, sachez que je fais des formations toujours hein. alors c'est pas des fi formations financées VVA ou autre, hein. c'est vraiment destiné à du particulier qui s'autofinance pour ça ça vous coûtera 148 euros euh, le cycle de formation. Et je parle essentiellement aux gens qui pourront venir en présentiel, parce que là pour le coup c'est que de la formation présentielle. Euh, c'est euh, une journée par saison, donc il y a 4 journées en tout dans, dans votre cycle. J'ai 40 places et je suis à 27 inscrits pour l'instant, donc ça veut dire qu'il reste encore 13 places à peu près, parce que je vais en offrir quelques-unes, notamment à ma stagiaire. Mais voilà, en gros, il reste une grosse dizaine de places, donc euh, il, ben, si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas, puisque ben, ben, les premiers seront, les premiers servis, hein, les premiers qui eux demanderont seront les premiers servis. L'année dernière, j'avais refusé du monde, cette année, j'espère ne pas en refuser de trop, donc euh, c'est pour ça que j'ai ouvert à 40 places. Si vous voulez toutes les infos, ben, vous n'hésitez pas à me les demander également, ou vous, encore mieux, vous envoyez un mail à... L'adresse mail de notre asso c'est dipousique l i p o u s i g gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous ce dimanche avec sûrement une vidéo. Alors on va finir de vous montrer comment on prépare les, les boutures, les paquets de boutures et les colis et puis on va vous montrer la récolte de greffons et puis avec un peu de chance, on va commencer à préparer le sol de pépinière. Allez, Kenavo Michel. Salut salut.